Bonjour, oh, bienvenue sur ma chaîne. Euh, elle est maintenant sous le nom des âmes survolées. Euh, ça reste toujours dans l'optique des ateliers de Laura, donc présenter un tas de choses et d'autres euh, qui me passionnent moi, et euh, et aussi euh, des vlogs, euh, des vlogs qui sont déjà passés euh, autour de la médiumnité. Et aussi euh, toute une chaîne euh, de livres que je lis euh, qui, me, qui, qui, je pense, pourraient être intéressants pour certaines personnes. Donc voilà, ce sont simplement des petits résumés que je mets comme ça en donnant mon avis personnel sur le livre, mais rien de plus. Donc voilà, aujourd'hui, euh, moi, je vais vous présenter un petit produit. C'est un petit objet euh, qui a l'air très, très euh, révolutionnaire mais qui, pour certaines personnes, ne l'est pas. Je vous explique. Ce petit objet que j'ai dans les mains, c'est un épilateur écologique. C'est-à-dire que cet épilateur écologique-là, sur cette face-là, on a une espèce de gomme. Et cette gomme-là, sous l'effet de l'humidité, va venir s'accrocher à la peau et en faisant des petits mouvements de rotation sur la peau et eh bien ça va éliminer les poils avec l'effet euh, avec l'effet vapeur ça va euh, retirer tous les poils alors maintenant ce truc là moi j'ai sauté dessus parce que je trouvais ça très révolutionnaire et que je me dis si ça m'empêche d'utiliser des rasoirs et les jeter en permanence, etc. autant essayer ce truc-là, et on verra ce que ça donne. Euh, donc voilà, je l'ai acheté sur Amazon, il m'a coûté euh, un peu moins de 20 euros, euh, il a mis un peu de temps à arriver, mais il est arrivé quand même, euh, et par contre, euh, sur l'emballage, euh, il a été écrit, euh, pour les peaux sensibles, nous ne sommes pas responsables. Euh, C'est-à-dire que moi, ayant une peau sensible, euh, j'ai commencé à me méfier. Je me suis dit, ça ne va peut-être pas fonctionner avec moi. Mais comme ce sont uniquement les jambes que je voulais tester et qu'au niveau des jambes, ma peau n'est pas si sensible que ça, je me dis, on va tester. Donc, j'ai testé ce petit objet très miraculeux. Et ensuite, euh, ça a fonctionné. Ça a fonctionné à bah, merveille. Aucune douleur, peau lisse, plus de poils, rien. Franchement, nickel. Mais le problème avec les peaux sensibles, c'est que ça va venir vraiment frotter la peau en surface jusqu'à créer, jusqu créer des blessures du style, euh, gratin, enfin, les blessures comme si on s'est gratiné contre, contre, contre quelque chose et du coup, ben, ça forme une espèce de blessure en surface. Donc, ça m'a quand même égratigné la jambe. Euh, donc voilà moi ce petit objet là qui circule partout sur le net pour les personnes qui ont les peaux sensibles franchement je vous conseille de ne pas l'acheter malheureusement ça peut vous créer des problèmes mais maintenant chacun est libre de faire ce qu'il veut donc si vous voulez tester ce petit objet euh, qui, qui je répète coûte moins de 20 euros et est valable à vie euh, ben franchement, testez, testez par vous-même. Euh, moi, c'est le résultat que ça m'a donné, donc des égratignures. Euh, mais à côté de ça, il, il, il, il réalise quand même ses promesses. Quoi. Euh, donc voilà. Je vous mets ce petit objet en photo. Euh, faites, faites ce que vous en voulez. Achetez, achetez pas. Mais moi, j'épargne quand même vos petites vies. Donc, si vous voulez l'acheter, achetez-le, si pas, écoutez-moi et trouvez un autre moyen. Salut